Les avertis, les bonsoirs, les bonsoirs, les bonsoirs, les de les ont les bonsoirs, les bonsoirs, les bonsoirs, le bonsoirs, les bonsoirs, les bonsoirs, message bonsoirs, les bonsoirs, les bonsoirs, les bonsoirs, les bonsoirs, les bonsoirs, les bonsoirs, les bonsoirs, les de les de les bonsoirs, les bonsoirs, les bonsoirs, les bonsoirs, les bonsoirs, les bonsoirs, les bonsoirs, les bonsoirs, les bonsoirs, ma bonsoirs, euh, le deux ou trois jours où ils ont eu le cas, je me que euh, le monde entier a bougé pour les guerre de l'Ukraine. Mais avant tout, je, vais je, vais dire, je vais que je vais je suis dit je je suis dit que je je suis dit que je Malgré ma mankama ma biso malgré makamu na biso ma be mais yo bat la kabana yo seigneur pour nous aller nous en ma peine zambe na kimia je veux na, na yo merci pour na tantons vous repasser na biso tu qui na canal ngai mutumoko à composer message haute de ta part à communiquer choner sous ce amen voilà donc to wana to lobie to lobie Kiev est-ce que angue zali uh, signe par le n'oye Yeshua, aloba Avant que na un message aujourd'hui à à tout réfléchir nabino, Il y a de cela plus de deux ans et demi, trois ans depuis que la Covid a annoncé nakati la pandémie. tant Covid et Bandaki et Bandaki na Chine, les baby histoires et salami na en Chine, bateau baso. Tout a TV, locaux tout a TV. Tout le monde a bâchinois, comme tout ça. Mais en Afrique. C'est-à-dire, Chine et en Europe, l Europe et qu'en Afrique. Le Covid est très locaux la marque déposée. on Google, mette C na Google, Covid pour pour dire que il y a tellement de thèmes où ils présents. Pourquoi on a pas cet exemple la COVID On a exemple la COVID puisque ils ont On appelle cet exemple. Il y a guerre monde. a moto, physique, déjà ceux qui ont Google en petite lettre K sont chance a de mais lettre il y a quelques semaines mon pourquoi puisque donc donc donc nouvelle je vais dire les de célèbre beauté capitale Mais le monde entier mis tourné vers Kiev Et là, Kiev que Kiev n'est-ce pas dans la frontière dans la Pologne. Et puis ainsi de suite, bah pays, nous sommes dans la frontière, na Allemagne. Allemagne est dans la frontière, na France. France est dans la frontière, na euh, Belgique. Allemagne est dans la frontière, frontière peine à Belgique, na Hollande. De Brest, bref, bref, bref, moi qui les a tellement égamma, égamma que guerre ont ils dans la Katiya? Il Kiev ouana. Et comment appelle na, na Allemagne? Oua. Mais les gens sont là en train de voir, bah ça bah projet, bah ça qu'on calcule, bah comment on va bango. Mais il voit des choses. Ce qui est en a deux choses. Il y a deux choses. Et lorsque tu as dit que tu as dit que tu as dit que il que et ça la peut -être, nizambe, na kati, Puisque, na tango a le moyen de mettre de la Penzambé dans Puisque je même de la Pourquoi je Et tout le monde dit que guerre bandits place Comme Russie, donc Russie russi, pays grande puissance y a monde Ce qui est balou qui de et c'est le je ne sais pas, ceux so qui va bah, vidéo vidéos, ça, ça la vidéo puis, on ne sait jamais. Et biso so, l'Allemagne, la tu bah, tout par exemple, dans la France, dans la Belgique, a Ukraine, ceux so, ont moins de 50 ans, ceux ont moins de 60 ans, bah, on peut se montrer que une guerre. Hein? Hum? aux Allemands, au les Allemands, en Allemagne, en France, en Belgique, ceux so qui m'a un bah, baby hour. Donc tu n'as pas de chance. Tu n'as pas de chance en tant que Bobali, ba kotika basi, ba kotika vraiment na banayike tout ça. Même Ikolo mibali ho baza na makilala mai, ba kopesa ho munduki. Aux hommes, c'est pour dire que ces problèmes nous concernent aussi. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens dans le monde entier, même na katia ba ba États-Unis d'Amérique, même ba acteurs à film, même ba sportifs mutu nyonso Azali n'est-ce pas mis sur vers là? Puisque il suffit une erreur à que pays Europe et agir Russie et lui que non on n'a me et que dégénérer. Et surtout A va congoler dans dans l'ensemble La bonne qui t'as mais des fois il faut avoir quand formation puisque il y a une tu la place à Matthieu 24 tu à puisque nous nous avons nous avons pour vocation nest pas il y a vers bido dans ma dans évangile mais chaque fois que tout le monde a comme ça le tout c'est un message c'est un message mais qui a conduit par un fou c'est pourquoi même la bible dit que le monde entier est sous l'emprise du diable. Et ça conduit par Bafou, Batoma Boma. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de cœur et qui n'ont pas de tête, ils peuvent, ils, peuvent, ils peuvent être intelligents, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu tellement qu'ils agissent de Il y a aussi des animaux qui sont intelligents. Mais l'intelligence, intelligence à Il y il ne peut pas parler. Pourquoi Puisqu'il est limité. Et de les gens qui conduisent, qui dirigent le monde, ils sont un groupe, ils ont pensé à Mususu. Et comme les gens qui intérêt à tout, ils sont prêts à tout. Ils vont peut-être habité, dans l'image de il y a d'autres Africains qui peut peuvent pas être peut l'Ukraine, peut ils ne peuvent pas être dans la classe. Ils se retrouvent retrouvés en France, la Belgique, l'Allemagne, Allemagne, ils ont habité des place aux Alliés. Et ça, grâce à nos amis de Salut, tu peux aussi retrouver place Tu peux aussi être à la place de ces gens-là qui sont là-bas, puisque au bout du moment que tu es à l'angai, tu es à l'aille, à l'au-delà, en africain, toi qui congolais, toi qui est l'angai vivant la France, dans l'Allemagne, ou dans la Belgique, tu peux aussi te retrouver là-bas, partout, bas ça qu'on Et ces gens-là, peut-être d'autres, ne savent même pas les tenants et les aboutissants, n'est-ce pas Il y Y'a ma cambozule, capona. Mais voyez-vous ce qui se passe dans le monde. Bref, c'est pour dire que na nous sommes encore une fois, prions pour ces gens. Oh Bobi par cette épreuve là. Et Zambé tient à cœur de ça la vidéo pour la Mais tout en Matthieu chapitre 24, pourquoi le Seigneur m'a interpellé pour la vidéo -là. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 6, c'est Yeshua qui parle. Il dit « Vous entendrez parler de gueur et de bruit de gueur. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. »« Boko yoka »« donc bitumba tous les image, tous les gens qu'on a une radio. Mais yeshua, le dit non. il Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans ce monde, ils sont tellement en déphasage avec eux-mêmes. parce sont -en, tellement, égoïstes, sont égoïstes, égoïste, comment dire, en verbe. politique tout ça. Et comme c'est un mélange de gens qui ne regardent que leur honneur, leur ventre, leur comment dirais-je, non, il faut que c'est normal que. Mais Yeshua a sa conception que non. Tout ça la troubleté. Tout ça la kimia. Et lorsque je vous dis ça, tout ça, tout ça, la kimia. Il y a différent entre guerre aux états en Chine, et aux états en Europe. Mais on a depuis la personne exemple COVID. Et ça qui en Chine, tu vas me dire que oui, la COVID est matins qui avions et mûn à Oui, bien sûr. Mais et ça qui en Chine, les gens ne si battaient pas tout le bas ça qui na na solidarité, qu'est-ce qu'ils allaient faire Ils allaient envoyer des spécialistes, bah bah bah, avec des hommes en Chine pour le moment va va va voyager. Comme ça, il y a un dépistage, un test, un test pour aider pour les malades à se dans le monde. Mais il y a un dans le retard, les malades dans Pourquoi égoïsme Pourquoi Puisque les gens pensent que oui, les ont aussi et comme la D'ailleurs, il a de qui de déjà Mais il a Et on a vu que tant que les c'est normal, tant que batou ça penser idée. vous il y a et ça frontières na la Pologne. Et Pologne frontière à Allemagne. Allemagne frontières frontière Hollande, na Belgique, na France. c'est pour dire que non, il a na guerre Mais malgré ça il chose le non? Gardez-vous d'être troublé. Pourquoi Car il faut que ces choses arrivent. Oui, il faut que ces choses arrivent. Pourquoi Puisque le monde n'est pas dirigé par un homme, par une personne. Le monde est dirigé par des groupes de gens qui sont divisés. Malgré que l'esprit esprit, un esprit, ce esprit à diable, puisque c'est le diable qui dirige le monde, selon la Bible, le dit par rapport à l'emprise. Et souvenez-vous, dans le livre des gens euh, euh, dont dia, euh, le, le, le diable tentait, n'est-ce pas, notre roi le choix le Non. tout le royaume que tu vois, le pouvoir m'a été donné. Si tu, tu, tu te, te prosternes, je vais te, te donner tout le royaume que tu vois. C'est pour dire que le, le, le, le, le diable, n'est-ce pas, il joue un grand rôle dans la oui. Alors, maintenant... Pourquoi Puisque diable diable diable qui a été amoureux. Ils travaillent eux tous contre. Euh, donc, ils ne sont contre l'autre. C'est-à-dire sont pas ensemble dans l'esprit. Puisque c'est un royaume divisé, au fait. Alors, les, les guerres peuvent. Puisque, depuis la nuit du temps. Dans ce monde, il y a eu des guerres, même des guerres, des religions. Vous imaginez Religions. Parce que les dieux pour la religion. Le tout le monde a nos petits n'ab n'abaisse. On a besoin de continuer, bam et encore, de nous imposer religion. Mais pourquoi? parce que les gens sont malades. Alors, il faut que ces choses arrivent. Pourquoi aussi? Puisque nous, étant enfants de Dieu, nous sommes pèlerins sur ce monde, sur cette terre. Toi, tu es pèlerin à Katia Bukili. Nous ne sommes pas au fait de ce monde. Nous passons pour nous allons passer pour un temps. Miango et Bongi makamboto comprendre ango. Yeshua a dit que non, il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Et vous avez souhaité, puisque les choses que tu yébini à la, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, il y a d'autres choses. tu as -tu livre, mais tu as -tu la quitté, tu as mais le haut, tu as su comment t'as, tout le monde. Une nation s'élèvera contre une, une, une, une, contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. La joie que tu vois dans le monde, c'est un, une joie apparente. Et c'est une joie apparente. Mais la vraie joie, c'est dans le Royaume de Dieu. La vraie joie, c'est auprès du Seigneur. Puisque c'est lui au fait qui fait en sorte que nous y a il faut Puisque a a Donc, on il y a qu'est-ce qu'il faut faire et il faut que tu bon, sigato, ça va être ce qui va être ce qui va être ce qui Pour de Puisque, il tout ça, donc, on va faire guerre, tout le monde va faire la guerre, tout guerre, guerre, la guerre, guerre, va la guerre, guerre, guerre, et bon, il y a gens sont en Soyons des gens, lorsque nous voyons des choses comme ça, ils répondent à des le n'est-ce pas, signal, a attention, on va aller à des Parce que nous, nous passe, nous nous si y d'abord le royaume et la justice. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. que pour l'éternité grâce à continuer n'est-ce pas, pour nous faire un bon à côté de l'Ukraine, pour grâce à Kimir Kota, nous continuer vraiment pour nous la vraiment